ch Et eh bien bonjour, vous êtes bien sur euh, la vidéo du trade binder de Gabriel. Donc voilà. Donc euh, proposez-moi vos, vos recherches. Je recherche en, en tout euh, euh, trio Jama, toutes les nouvelles cartes Salamandrande. Toutes les cartes euh, Voilà. Des cartes euh, intéressantes pour, pour faire des decks. Donc, je suis désolé, c'est un bruit de fond. J'avais longtemps, j'ai pas tourné avec mon téléphone. Donc, c'est tout ce qui est sorti assez récemment. Hein voilà. Après, si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à me l'envoyer en MP. Ça, c'est ça, ça, ça super. N'hésitez pas à mettre pause aussi. Si vous voyez des cartes qui vous intéressent. J'essaie de faire assez vite pour pouvoir euh, tout vous montrer. Il y a une tanky là par exemple, que je, que je me débarrasse. Après si vous voulez vous faire le deck euh, donc de, du playmaker, j'ai des cartes, hein, j'ai là les, les fusions de fortune, les miroirs du rêve. Après, il y a des cartes que j'ai essayé, il y a des cartes que j'ai retrouvées. Donc voilà, par exemple, il y a un tigre Flamme, c'est une nouvelle. Après, euh, là, on a les, les crânes démons. Donc euh, voilà, j'ai tout mis. Un petit sagas, écuyer, cher Donc voilà, chaman, euh, équipement. Alors, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Après il y a des amorphages, voilà, j'ai gardé des cartes qui pouvaient être intéressantes pour vous. Et j'ai mis à peu près toutes les cartes rares que j'avais euh, de côté. Là c'est tous les gadgets. Hein. J'ai fait une page uniquement avec des gadgets. Oui, j'ai tout trié pour qu'on puisse s'y euh, retrouver un petit peu. Donc après, voilà, j'ai. J'ai mis toutes les confréries du point de feu que j'avais mis de côté, des poisons violets, euh, tout quoi. J'ai tout mis, comme ça vous allez être tranquille. J'ai mis toutes les confréries du point de feu, là il y a une fusion héros élémentaire que j'ai en réserve. Je cote euh, carte market, Je vous pouvez acheter un, par Paypal aussi, mais ça il faut me le dire, voilà. Donc bien sûr, je vous laisserai, euh, j'irai vérifier par moi-même, uniquement le vendredi après-midi. Parce que je ne veux pas aller sur internet tout le temps, voilà, tout simplement. Je pas des giga limités, donc j'ai mis un petit peu de, des cartes... Euh, Qui pourrait être utile confrère du point de feu signe voilà vous le voyez là en haut à gauche confrère du point de feu signe on va y arriver à faire une vidéo de moins de 5 minutes j'espère que vous allez voir bien donc tout ça Après, il y a des cartes que vous avez déjà vues, c'est normal. J'en ai pas ajouté au, autant que je le voulais. Parce qu'il y a pas mal de cartes qui m'ont été réservées. Et que j'ai pas encore envoyé, faute de deux moyens. Encore une minute. On arrive à la dernière page, donc ça c'est génial. Voilà. Donc sur ce n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi j'ai de le faire. Donc, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Atima SraduGio. Et ciao tout le monde